Qu'est-ce qu'on dit On dit simplement que cette explosion du numérique, de signes, d'informations, cette explosion, en fait, bah, elle modifie notre rapport à l'espace de travail. Et là, le manager, ça ne peut que l'interpeller. Elle modifie notre rapport au temps de travail. Je peux bosser chez moi le soir, le week-end, pendant les vacances. Et moi, manager, ça m'interpelle. Je ne suis pas en train de dire euh, « il faut s'affoler », je ne suis pas en train de dire « c'est génial ». Je dis juste « en tout cas, c'est là ». Et notre responsabilité de manager, de parent pour ceux qui ont des enfants, c'est au moins de se poser la question et de se dire, qu'est-ce qu'on fait de ça Enfin, Regardons-le, posons-le sur la table, et, et maintenant, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas